Bonjour tout le monde Alors, on m'a posé une question à laquelle je voulais répondre rapidement. Est-ce que le vaccin pour les enfants va être obligatoire en France Je voulais répondre directement avec vous par rapport aux cartes, donc qu'on le fasse ensemble. Euh, Est-ce que le vaccin pour le Covid va être obligatoire en France Pour les enfants, moins de 12 ans. Euh, non. Alors, on me répond direct l'erreur. Hein. Direct, la première carte qui m'est sortie, c'est ça. Donc non. Non. Et pourquoi Parce qu'on va se rendre compte de... qu'il y a des problèmes et des effets secondaire sur le vaccin donc c'est en 2022 on va laisser tomber le vaccin pour les enfants en tout cas on ne le rendra pas obligatoire d'accord c'était la réponse là j'ai pas d'autres réponses sur d'autres choses c'est à dire que j'ai pas répondu sur la politique tout ça mais sur là dessus oui donc c'était le petit short du jour je vous souhaite une excellente journée pleine de bonheur de spirituel et tout ce que vous désirez et e e e confiance gardez confiance en l'avenir gardez la foi